Euh, je vous propose de balayer, euh, de revenir un tout petit peu en arrière, donc là on va revenir 5 ans en arrière sur ce qu'étaient les applications M2M, de vous donner des exemples précis d'applications M2M, parce que là on a parlé de choses un peu euh, euh, génériques, mais je, je vais vous donner des exemples de choses qu'on a faites et pourquoi c'est du M2M et, euh, et en fait ce que ça fait d'un point de vue application, parce que c'est quand même, même l'intérêt pr principal. L'intérêt principal c'est pas du c'est pas d'intégrer du quab dans l'USMS quoi. Enfin, ça c'est notre intérêt de technologue. On s'amuse bien à le faire, on s'éclate, euh, on travaille au quotidien, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin, mais l'intérêt principal c'est pas ça. L'intérêt principal c'est de récupérer la donnée du, du compteur. Voilà. Donc euh, là je vais vous donner des, des exemples d'applications. M2M, déjà réalisé, qui fonctionne. Alors la première, celle-là, elle, elle est jolie parce que vous l'utilisez euh, euh, probablement tous les jours si vous prenez les bus de la Star. Je ne sais pas si, si ça vous arrive. Hein. Euh, donc euh, euh, dans les bus de la Star, vous avez vu, il y a des beaux écrans euh, couleurs euh, maintenant qui affichent euh, euh, l'arrivée au, au, au, au, euh, au prochain arrêt. Donc en gros, ça c'est une fonction qui, qui, qui, est, qui est primordiale dans le domaine du, du transport en commun, qui s'appelle euh, l'IV, l'information voyageur. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui oblige les opérateurs de réseaux de transport euh, de fournir l'information aux voyageurs. C'est essentiel. Euh, et ça, c'est fait avec un petit calculateur euh, télématique qui est embarqué dans le bus, qui a les fonctions suivantes. Donc, le système global s'appelle système d'aide à l'exploitation et information aux voyageurs. Alors, aide à l'exploitation, euh, simplement parce que euh, on a... Euh, on a euh, le, la partie management euh, du, du, de la course, c'est-à-dire identification du conducteur et euh, démarrage de la course. Donc ça, c'est vraiment de l'aide à l'exploitation. Mon bus a bien démarré. L'exploitant sait que son bus a bien démarré et qu'il est bien piloté par, euh, par le conducteur euh, euh, identifié. Euh, les informations supplémentaires, c'est effectivement en temps réel. Alors, L'information, euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, où est mon bus en temps réel. C'est-à-dire je sais, moi, exploitant, où est mon bus en temps réel. Si j'ai un problème, si mon conducteur a un problème, il est capable d'informer en temps réel la centrale de, de gestion du bus euh, euh, de l'origine de son problème. Euh, L'information, toujours pour le... Pour le conducteur, les applications qui, qui sont embarquées et c'est mis en place euh, à la star, c'est ce qu'on appelle les, les, les applications d'éco-conduite, euh, qui permettent en fait de donner en temps réel au conducteur un indice ou un, ou un, un, un indice sur sa conduite. Est-ce qu'il a une conduite euh, économique d'un point de vue carburant C'est toujours pareil ou pas. Ça, c'est vous. D'un point de vue business model, je reviens sur la partie business model. En fait, cette fonction-là, cette fonction-là, p. Tout, tout le reste. Je vous donne un exemple euh, sur les Côtes d'Armor. Euh, la mise en place de cette fonction-là a permis d'économiser 6% de gasoil par an. 6% de gasoil. En gros, l'installation de ce système-là a été rentabilisée en 3 mois, par bus. Simplement, simplement parce que, alors, sans plus, c'était ludique, euh, parce que l'exploitant le, des Côtes d'Armor a dit « Ok, bah, puisque c'est ça, je, on vous propose de faire aussi euh, une compétition entre conducteurs » sur le conducteur qui est le plus économe. Et tous les matins, en fait, ils avaient un tableau de bord qui donnait, euh, donc, euh, dans leur salle de repos, qui donnait euh, quel était le conducteur du jour qui avait été le plus économe. Et donc, ils ont fait une vraie compétition. Ils ont diminué de 6% la consommation de gasoil des bus. Donc, on voit tout de suite, en fait, qu'il qu y a un vrai intérêt économique et écologique, en fait, à ce, à, à ce type de système. Et d'un point de vue business model, bah, ça permet de rentabiliser l'installation de ces systèmes-là en trois mois, ce qui est quand même non négligeable sur un sur un projet euh, sur un projet comme ça l'éco-driving c'est analyse des données moteurs et euh, de la position euh, euh, géographique et, et en gros c'est de donner, de données c'est simplement un, un vue-mètre donc en fait il y, y, y a un algorithme qui tourne sur, sur le calculateur qui traduit ces données moteurs et la position euh, la position euh, géographique et les informations de vitesse euh, et qui traduit ça en fait en, en un indicateur, euh, donc qui, qui a trois couleurs, hein, de rouge à, à vert, euh, sur euh, la façon dont le, enfin, sur le, les informations de consommation du carburant. C'est ça, ça. Mais je ne sais pas si vous avez des voitures euh, assez récentes, peut-être pas, mais sur des voitures plutôt récentes, vous avez maintenant ou quasiment tous un indicateur qui vous qui vous précise quand est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure ou rétrograder pour économiser du carburant. Alors, en fait c'est le même type de principe en fait. Euh, et la dernière information, enfin les, les, les deux fonctions euh, importantes, euh, les deux dernières fonctions importantes, c'est effectivement euh, l'information en temps réel euh, pour le conducteur. De son trajet, c'est-à-dire où est-ce qu'il se trouve sur la ligne. En gros, il y a un affichage de ce qu'on appelle un thermomètre de ligne. Le thermomètre de ligne, ça donne tout, tous les arrêts et ça indique où est-ce qu'on est, qu est sur, sur la ligne. Donc, ça, c'est de l'information vitale hein, pour, un, pour un. Un vital, <rire> excusez-moi, c'est peut-être pas le terme, mais c'est l'information primordiale pour un, pour un, <rire> pour un voyageur. Euh, surtout pour un voyageur nouveau, un nouvel utilisateur d'un réseau. Euh, et en plus, ça indique les informations 1 de correspondance, donc à chaque arrêt de correspondance avec l'heure d'arrivée du prochain euh, bus de correspondance et euh, des informations de perturbation de trafic. Et enfin, la dernière, euh, alors c'est pas mis en place sur la Star, je crois pas, à Rennes, c'est la possibilité d'avoir une wifi, euh, un, un routeur Wi-Fi à bord pour faire de l'Internet. Alors, c'est peut-être pas mis en place à Rennes. Par contre, on l'a mis en place à Lyon. Donc, en gros, on a, on a une, une borne Wi-Fi qui tourne dans le bus. Quoi. Voilà. Ça, aujourd'hui, euh, aujourd c'est une vraie application M2M parce que le système est connecté ici en temps réel avec un système d'information. Technologie utilisée, GPRS 3G, euh, Wi-Fi pour la partie locale. Et donc là, il n'y a pas de radio, euh, de radio courte portée. L'application suivante, Autolib, ça vous dit quelque chose à Paris Ou si tu ici à Rennes Non En fait, c'est du véhicule en libre service. Hein, donc, euh, non, pardon, en oh, zut, En, en auto partage euh, Autopartage, c'est un véhicule qui est euh, parqué dans un endroit qui est, qui, qui est identifié. On fait sa réservation sur Internet, on réserve le véhicule sur Internet, on a un badge. Aujourd'hui, à Rennes, ça marche avec la carte Corrigo. On a un badge, on s'identifie, on fait sa réservation du véhicule sur, un, sur une plage, de, sur une plage euh, euh, horaire. Et ensuite, on se présente devant le véhicule au moment de la réservation, on passe le badge sur le pare-brise, donc il y a un lecteur RFID qui nous identifie et, qui, et, le, et le calculateur ouvre le véhicule, si la réservation est validée. Donc là c'est pareil, hein, c'est un calculateur euh, intégré, euh, développé spécifiquement pour ça, qui effectivement gère euh, l'identification RFID du, du, de l'abonné euh, et qui, et qui euh, fournit des informations sur la course, à savoir euh, le kilométrage qui a été parcouru et la durée. Parce qu'en fait, ces informations-là sont primordiales aussi pour la facturation derrière. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on paie euh, le véhicule à l'usage. Euh, donc voilà, donc ça c'est un système qui est connecté en permanence, ça permet aussi de faire de la géoloc, typiquement un exemple. Euh, les véhicules à Rennes sont géolocalisés, alors pour des raisons euh, de confidentialité, euh, posé avec la CNIL, on n'a pas le droit de géolocaliser, de remonter la géolocalisation en temps réel, on ne le fait pas, on ne le fait jamais, sauf sur demande ou dérogation euh, des forces de police. Et il y a un véhicule qui a été volé y a, en novembre, et les forces de police nous ont demandé de remonter sa position, donc ce, qui a été fait, euh, ce qui a été fait immédiatement, donc ils ont retrouvé le, euh, le véhicule. Donc ces véhicules-là peuvent être géolocalisés. Voilà. Une application suivante qui est intéressante, toujours pareil dans le partage, c'est le, le Vélib ou le Vélo Star ici à Rennes, ça vous connaissez peut-être. Voilà. Donc là je parle des, des, vélos, des vélos de quatrième génération. Alors le vélo c'est sympa, on est tous, euh, on, on, est, on trouve ça assez sympa tous de faire du vélo, mais en plus quand on peut rajouter de la techno dessus c'est quand même assez sympa. On parle des vélos de quatrième génération, le vélo de quatrième génération c'est, contrairement au, au Vélib où en fait on s'identifie sur la borne avec le badge, euh, donc, en gros, ça veut dire qu'il y a des, des installations pour libérer le vélo, des installations électriques, il y a du filaire pour piloter les potelets sur lesquels sont accrochés les vélos. Les vélos de quatrième génération sont des vélos sans fil. La partie électronique identification est sur le vélo et il communique sans fil avec la borne. Ce que ça veut simplement, c'est un problème économique. Hein. Ça veut simplement dire que l'installation de la, de, la, euh, de la borne complète, c'est juste. Euh, Quatre boulons ancrés dans le sol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de génie civil. Donc des coûts, des coûts en termes d'installation qui sont nettement euh, euh, diminués et, et en plus, plus euh, c'est des systèmes qui sont amovibles. Donc on peut très bien envisager de bouger les stations. Parce qu'en fait, tout est sur une plaque. Donc ils peuvent envisager de bouger les stations euh, sans, sans avoir à bouger euh, les infrastructures de génie civil. Donc il y a un gain en termes d'installation qui est assez important. Donc, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue technique Un, parce qu'on intègre du RFID sur le vélo. On a des contraintes d'autonomie, puisqu'un vélo, euh, bah, c'est autonome. Hein, c est, c est pas... Donc, en gros, c'est vous qui, qui alimentez l'électronique en pédalant. Euh, donc, en gros, il y a une dynamo, une petite batterie euh, qui se recharge, qui permet de, euh, de faire de... d'emmagasiner de, de l'énergie. Euh, et puis, deux, on communique sans fil avec, euh, avec la borne. Donc là, c'est un radio courte portée. Donc là, c'est sympa, parce que comme il n'y a pas de normalisation là-dessus, normalisation... Euh, aujourd'hui, eh ben on s'éclate en testant de l'internet des objets là-dessus. Et typiquement, c'est ce qu'on fait, on utilise des radios courte portée en 802.15.4 avec du six pan dessus. Donc là, on fait de l'internet des objets euh, sur des projets, puisqu'on est, on, pour le moment, on est en vase clos là-dessus, donc on est, on est autonome. L'idée, euh, à terme, pour... Pourquoi pas, quand on sera vraiment dans un concept d'Internet des, euh, des objets network agnostiques, c'est que les données euh, pour, pour interroger les vélos ou pour discuter avec, avec les vélos ne passent pas obligatoirement par les bornes. On pourra envisager de passer par d'autres types de, euh, de canaux, des box, ADSL présentes dans le coin ou autres. Donc on pourra envisager tout type de, de, euh, de fonctionnement. L'idée étant toujours la même, hein. on se place d'un point de vue applicatif, formatage euh, des données, montage de la session. Quoi donc avec ça on s'amuse bien parce qu'on a un vrai vecteur, euh, on a un vrai vecteur de test en conditions réelles euh, de l'internet des objets. Euh, je vous propose la dernière application, dans les deux, les deux dernières applications, ça c'est très très vite, euh, ça c'est une application de tracking de la SNCF, j'en ai parlé de wagon. donc ça c'est du tracking GPS. Alors le tracking GPS c'est vraiment pas intéressant, franchement c'est une application, enfin, moi ça c'est pas le genre de, de, de application qui me fait me lever le matin. Pourquoi Parce que bah parce que c'est un marché qui est hautement concurrentiel. Aller, aller, aller suivre une voiture, ça, ça a peu d'intérêt. Aller suivre un camion, ça, ça a peu d'intérêt. Sauf dans ce cas-là. Alors pourquoi dans ce cas-là Parce qu'on a en tracking GPS autonome. GPS, GPRS, autonome. Donc autonome, ça veut dire sur pile, complètement sur pile, avec des contraintes environnementales, euh, puisqu'on est en extérieur, euh, et des durées de vie de 7 ans. Donc, en gros, on nous demande de concevoir une balise, donc c'est ce qu'on a fait, hein. on a conçu une balise GPS-GPRS qui dure 7 ans. Donc, c'est un, un, un, un produit jetable. Alors, comme ça, ça ne vous parle pas beaucoup, euh, mais euh, bah, imaginez votre téléphone, c'est un, un téléphone euh, ou un smartphone qui, en fait, euh, on, on le charge une fois et il dure 7 ans. Donc, en gros, la contrainte d'intégration euh, hardware, elle est là. On nous a demandé de faire un truc, euh, un produit de qualité qui dure 7 ans. Donc il y a un vrai travail sur euh, l'optimisation de la consommation d'énergie, sur l'optimisation de l'accrochage réseau GPRS. Hein, est, il n'est pas question qu'on passe deux minutes à essayer de chercher du réseau GPRS. Hein. Il n'est pas question qu'on passe trois minutes à, à, à fixer les, euh, les quatre satellites GPS qu'il nous faut pour avoir une position 3D. Euh, donc on a, des vrais, des vrais, euh, euh, on a eu, en fait, c'est résolu puisque ça tourne, on a eu des vrais problèmes d'intégration et on y a quand même passé quasiment un an en développement R&D pour mettre au point ce système-là. Donc ça, c'est une vraie application M2M, puisqu'on on fait de la remontée de données vers un système d'information. Et la dernière, alors ça c'est juste un cas, c'est pour vous. Tout à l'heure, je parlais de l'application M2M à qualité de service. En fait, là, c'est un réseau de collecte de données avec des contraintes métiers très très importantes. Donc le réseau c'est Médiamétrie, vous connaissez Médiamétrie, vous en avez peut-être entendu parler, c'est les systèmes de mesure d'audience à la télé, tous les matins ils donnent, ils donnent en fait les mesures d'audience de la veille au soir, euh, de ce qui a été regardé à la télé, c'est quand même super important ces données-là parce que tous les matins, enfin euh, Médiamétrie est rémunérée, est rémunérée tous les jours, son chiffre d'affaires est fait basé sur la fourniture de ces données-là tous les jours, donc c'est un chiffre d'affaires qui est quotidien, euh, et c'est... Ces données-là, en fait, euh, le pourcentage permettent de fixer les prix de vente des, euh, des, des plages publicitaires sur les chaînes télé. Donc, enfin là, il n'y a que de l'argent qui, euh, qui est géré et la contrainte très forte, c'est de devoir remonter ces données-là euh, dans la nuit sans perte ou mmh. avec un taux de réussite euh, qui, qui frise les, les 100 On a 99,5 pourquoi Parce qu'à partir de 5 h du mat, les serveurs de médiamétrie euh, qui font de l'analyse la, de statistique se mettent en, en, en route pour pouvoir sortir à 8 h les données d'audience de, le, de la veille au soir. Aujourd'hui, on a 20 000 points qui sont équipés en France. Donc, euh, c'est des gens comme, comme vous et moi, en fait, qui acceptent d'être ce qu'ils appellent panélistes. Donc, ils sont équipés. Ils ont un boîtier chez eux. Donc, c'est ce boîtier-là, chez eux, qui, qui analyse qui analyse en fait la chaîne euh, télé qui regardait et les données sont remontées la nuit alors sont remontées en WAN en GPRS donc GPRS ou 3G et vous le savez sûrement euh, s'il y a bien un réseau WAN qui a strictement aucune garantie de qualité de service c'est bien le réseau filaire télécom GPRS 2G ou 3G il n'y a vraiment aucune garantie de qualité de service hein. Euh, et donc en gros il faut mettre en place des, euh, des mécanismes applicatifs au dessus pour accroître la garantie euh, d'acheminement faire de la détection de pertes de porteuse au plus tôt, faire de la réémission au plus tôt, euh, faire de la détection de, de, de, de, euh, de défaillance sur toute la chaîne au plus tôt euh, pour, arriver, euh, pour arriver à concevoir un système qui tangente les 100% de remontée de données entre 2h du matin et 5h du matin. Pour nous, c'est un, euh, un client hyper important, euh, parce que c'est un client médiamétrie, c'est un client de, euh, de euh, ouais, donc C'est un, un client qui est hyper important, parce que c'est notre premier client aujourd'hui euh, qui, qui se rémunère sur les données qu'on qu remonte. donc Il nous a mis un taux d'exigence euh, de remontée de données qui est, qui est assez important. Et euh, donc on a démarré ce projet en 2005 pour une PME qui à l'époque était de 15 personnes. Ça a été hyper structurant. C'est ce qui nous a permis de démarrer le système d'astreinte 24-7. Donc ça a vraiment été un projet très très structurant pour une PME euh, à l'époque.